Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc à Nice Fiction, édition 2.0 2020, et nous sommes là pour interviewer donc Seriando sur euh, sa vie, son œuvre, son parcours, son futur. Entre tout ça, on va bien réussir à tenir une bonne heure. Du coup, euh, nous allons parler et euh, du coup discuter entre nous donc de différents sujets. Ça va durer donc jusqu'à 17 heures. Euh, là, je planifie plutôt que nous discutions euh, dans un premier temps et, euh, et ensuite de gérer les questions du chat. Après, s'il y a des questions euh, pertinentes par rapport au sujet qu'on discute qui remonte à ce moment-là, ben, nous ferons peut-être une petite incartade pour en parler. Du coup, ben, bienvenue Serian. <rire> tu étais là, avant <rire> étais là avant moi déjà sur nice fiction parce que tu as déjà participé à une table ronde. Donc, yeah. euh, c'est plutôt à toi de devenir bienvenue en fait. <rire> Euh, du coup, si c'est tout bon, on va pouvoir commencer. Alors, pour présenter un peu Serian, même si les personnes qui nous écoutent se, te connaissent sûrement déjà un peu à travers tes écrits. Donc, tu es originaire de notre belle région, venant d'Antibes. Euh, tu as fait des études de commerce, qui t'a permis euh, bon, bah, de, de travailler jour jour de communication. Ouais. Communication. Mais on je te connaît surtout. Euh, J'ai un ouais. photo bombing félin. <rire> ah. ah, ben voilà. <rire> On a, je a... <rire> bon une auditrice de plus. <rire> Bonjour <rire> le chat. <rire> Merci Aujourd'hui <rire> aujourd'hui chez Zuzu. <rire> Non. non. C'est pas grave. Du coup, on te connaît surtout euh, à travers donc, tes écrits, donc, tes nouvelles, tes romans, tes poésies, tes euh, récits mosaïques. Mmh. Euh, tu participes à Nice Fiction, je crois, depuis le début ou, oui, ou la première édition. C'est ça. On s'est croisés des coups à plusieurs reprises. Tu as même été euh, notre invité d'honneur. C'est vrai. Merci beaucoup. Voilà. <rire> pour... Du coup, euh, en, en participant donc, euh, aux dédicaces, aux tables rondes et aux différentes discussions, ce qui sont très intéressants. Euh, par rapport à cette année, donc, euh, le, le thème du festival, c'est le reboot. Et donc un thème, un thème assez pertinent à plus d'un titre par rapport à tes ouvrages en général, étant donné qu'il y a un motif assez récurrent, bon j'ai pas lu tout ce que tu as fait, mais j'en ai lu pas mal quand même, avec donc ce motif récurrent du changement, de la régénération et du coup de, des évolutions, avec également donc, dans ta vie personnelle pas mal d'évolutions de, dernièrement. Donc euh, voilà, donc, tu es très pertinent pour être avec nous aujourd'hui et euh, du coup je suis ravi de pouvoir faire cette discussion avec toi. Donc, euh, en première question, pour, pour euh, commencer tout ça, euh, comment vas-tu et euh, comment as-tu trouvé une dysfiction cette année euh, Au niveau santé, ce n'est pas la joie, parce que j'ai eu la malchance d'attraper euh, notre cher Covid euh, national. Donc là, je suis à J59, je crois, et mm -hmm. j'ai toujours des séquelles, puisque j'ai la version euh, Covid long. D'accord. Pardon, <rire> voilà euh, donc en plus ça vient se rajouter sur euh, un état de santé chronique euh, défaillant puisque mm -hmm. je suis invalide mm -hmm. et, et, et reconnue en, en invalidité par la CPM depuis le 1er juin 2017. D'accord, voilà. donc euh, sinon euh, pour le reste, bah, euh, en tant que on va dire sur le plan affectif, ça va moyen aussi puisque mon mari m'a quitté. Euh, fin août 2019 et que donc je vis un divorce pas forcément évident, mmh. euh, que je vis du coup seule euh, avec de petites ressources et que les ventes de livres étant ce qu'elles sont, malheureusement, mes droits d'auteur c'est même pas du beurre dans les épinards. <rire> c'est quasiment inexistant. Mmh. Voilà donc j'espère qu'un jour, un jour, les livres, enfin, mes livres, en tout cas, se, se vendront mieux. Et parce qu'il qu y aura plus de gens pour les lire et pour les aimer. Mmh. Mais bon. <rire> <rire> voilà. Effectivement, c'est pas... tu as, as eu des temps difficiles, manifestement. J'ai euh, eu des temps difficiles, en plus, euh, j'ai enchaîné deux accidents. Euh, mmh. et le 21 janvier, j'étais passager en voiture et on a été embouti par l'arrière. Et j'ai eu une, une entorse des cervicales, donc j'ai eu et un état de choc. Et puis, euh, en mars, je crois, non, fin février, le 23 février, euh, je me suis évanouie chez moi mm -hmm. et je me suis réveillée euh, euh, baignant dans mon sang. Je m'étais ouverte l'arcade sourcilière en tombant sur le carnage. Et euh, donc, j'ai fini aux urgences. Et les deux, enfin, ça s'est pas super bien passé aux urgences. Et... Ouais. Et j'ai encore euh, j'ai encore mal et, et voilà. Ouais. Et puis en plus on a découvert, euh, donc j'attends d'être convoquée par le CRA de Rouen, on a découvert que j'étais probablement autiste non diagnostiqué. Mm -hmm. Et donc euh, je suis désormais suivie euh, bah, depuis cet été. Euh, euh, j'ai vu un psychiatre, mais je suis surtout suivie par un psychologue puisque je ne peux pas prendre mes médicaments à cause d'une intolérance médicamenteuse globale. D'accord. Comme j je suis déjà sous bétabloquant pour mon cœur, que ces bétabloquants-là sont également prescrits euh, pour calmer l'anxiété. Donc du coup, je ne peux pas prendre d'autres... le ouais, double dose, euh... d'autres choses. Voilà, c'est pas compliqué. Bon. Voilà, donc fais euh, ta réponse. Maintenant, c'est euh, <rire> la littérature. Oui, <rire> tout à fait. Effectivement, donc on voit que, bon, parce que ta vie et ta vie personnelle, bah, as sûrement voilà. vu des, des, des temps meilleurs, mais. Oui, euh, il y a beaucoup de questionnements écoute, sur passé, aussi, bien sûr. On te souhaite je de. Oui, par rapport à. Effectivement. On te souhaite du coup de te relever de tout ça et euh, bah, le meilleur rétablissement possible. Que tu trouves ton renouveau, pour en revenir au thème. Ben oui, c'est ça, c'est une période de transition, je pense. Mm -hmm. euh. J'ai quand même des perspectives pour plus tard, euh, notamment une cohabitation future avec ma meilleure amie et sa famille. Mmh. Euh, elle a, elle a à peu près, on a à peu près le même âge, elle est handicapée aussi, ce qui fait qu'on euh, a, pré, a prévu de, de, de vivre de façon solidaire et de s'entraider les uns les autres. Donc, euh, ça sera plus facile à vivre, puisque je, je serai plus seule et que je serai entourée de, de gens bienveillants et, et aimants. Donc, oui, ça euh, sera... Un... Un, un foyer, foyer plus. On aura des poules pour les œufs. Euh, voilà. <rire> ah, C'est bien. À la campagne. <rire> C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Ça sera un cadre un peu plus euh... tranquille. Enfin, tranquille, je ne sais pas. Ça aura peut-être plus d'animation. Donc, il y a peut-être plus propice à. Un réépanouissement. Bah, écrivain aussi, donc euh, on a prévu mmh. de se faire des séances d'écriture et, et de se lire mutuellement pour. Euh, pour ah, ça c'est bien. Je pense que nos, nos livres pourront progresser comme ça de concert. Mmh. Effectivement, ça sera ouais. sûrement une bonne chose pour euh, pour le syndrome de la page pour blanche <rire> pour tout le monde, les pour, le, pour vous deux, pour vous deux. Ouais. Tout à fait. Du coup, pour parler euh, littérature, effectivement. Euh, donc je suis mes petites questions. Mmh. Euh, par rapport du coup au thème euh, du renouveau, du reboot, euh, du recommencement, donc euh, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est assez euh, récurrent dans tes écrits, un retour du passé, euh, mais pas un simple retour euh, traditionnaliste, euh, brutal, mais euh, voilà un passé régénéré, réinventé, euh, qui reprend certes des valeurs, mais également euh, tout un rapport à la nature, donc à la féerie, euh, notamment à travers différents ouvrages, mais également de manière plus... Spirituel. Euh, D'où te vient cet attachement à ce thème et euh, comment tu le vis au jour le jour euh, Ça me vient de, de toujours en fait. Euh, de, dès mon enfance, j'ai toujours eu le sentiment qu'on n'était qu pas seul et j'ai toujours cru aux, aux êtres féeriques, aux êtres mythologiques. Enfin, j'y crois pas de façon. Euh, euh, primaire, on va dire, je n'en veux pas un culte, euh, je, je, je, je pense que ce sont, euh, ce sont des, des personnifications de, de, de, de notions importantes pour l'humanité, mmh. euh, qui sont le respect de la nature, ne, ne pas surexploiter justement cet environnement, euh, préserver l'écosystème, préserver… Le, le, la, la, toute la chaîne du cycle de la vie. Euh, je me rappelle très bien de cours quand j'étais à l'école, où on nous expliquait que euh, euh, l'insecte était mangé par le rongeur, le rongeur était mangé par euh, un, un, un, le serpent, le serpent était mangé par le par l'aigle, euh, qui, qui, qui lui-même, quand il mourait, euh, de, de fournissait des bactéries qui nourrissaient le verre, qui devenait insecte. Enfin. On avait Le cycle ce... de la vie, quoi. Voilà, exactement. Et, et, on, et on voyait très bien que si on supprimait un des, un des éléments de ce cycle, ben, on tuait tout. Mm -hmm. On tuait tout parce qu'il y, y avait d'abord quelqu'un qui allait proliférer, ce, celui qui était la proie de, de l'élément supprimé, mm -hmm. mais, mais, mais, on, mais, mais on, les autres qui étaient au-dessus, qui étaient les prédateurs, allaient mourir de faim. Et puis en même temps, celui qui allait proliférer, au bout d'un moment, euh, là, il a... Oui, c'était le déséquilibre du monde. Et... Voilà, et l'équilibre, c'est quelque chose qui est très important. Pour moi, c'est un, un concept auquel je suis attachée depuis, je ne sais pas. Pour moi, c'est du bon sens. Donc, ce n'est pas une réflexion, c'est un instinct, tu vois. Oui, oui la, chercher, la, oui, donner, prendre, recevoir, enfin, oui, garder le monde en équilibre, c'est... Il faut de tout pour faire un monde. C'est des notions que, que, que j'ai toujours eues, que j'ai entendues dans mon enfance, et après je les ai interprétées à ma façon, et, mmh. et, et, et, et c'est pour ça que je ne peux pas accepter les extrêmes qui essayent chacun d'éradiquer de, de, l'antagonisme. Parce que non, il faut, il faut maintenir, sinon ça s'effondre. Mmh. Il faut mmh. de tout pour faire un monde. C'est ça. D'accord. Et donc toutes, toutes ces créatures euh, féeriques, c'est juste euh, une façon symbolique, poétique, de, de rappeler ces, ces notions et de, de les mettre en scène. Si, si, si dans un conte, par exemple, euh, on ne respecte pas un être féerique, en réalité, c'est un élément de la nature qu'on ne respecte pas et il y a le retour de bâton à un moment donné. Oui, que même si l'homme peut essayer de domestiquer et de, de prendre le contrôle de la nature, bah, au final, il pleuvra toujours, les rivières couleront toujours et on aura un de, de gros etc., Et puis on a un orage de grêle et puis tout est ruiné. Il mmh. faut, faut, faut, faut respecter euh, la nature faut pas, et il faut se rappeler qu'elle n'est pas toute bienveillante. Mmh. Et, que, et, et voilà, ça. Il faut respecter ce qu'elle est. Euh, dans, oui, ça, dans va sa reste, ça va rester humble. Voilà, exactement. Mm -hmm. et, et quand j'ai des, des légumes ou des fruits dans mon jardin, ben je prends ce dont j'ai besoin. Mm -hmm. et puis tout ce qui m'est pas accessible, je ne crise pas parce que je ne peux pas l'attraper. C'est pas grave, ça va être mangé par des oiseaux. Ça va, ça va. Les fruits vont tomber et puis mm -hmm. vont fertiliser le sol. Enfin. C'est jamais perdu, c'est jamais gaspillé, c'est mmh. pas parce que moi je vais pas le, le consommer que c'est perdu. Mmh. Voilà, c'est mmh. une logique qui fait que je ne suis qu'un composant d'un tout. Je suis pas supérieur ou prioritaire par rapport euh, à, à tout le reste. Mmh. D'accord. Voilà. Oui, comme tu disais tout à l'heure, avec la nature qui n'est pas forcément bienveillante, c'est que la nature elle n'est pas ni bienveillante ni malveillante, elle est. Elle a, et, elle a pas de et nous on doit vivre avec elle, quoi, effectivement. C'est ça. C'est à nous de nous, mm -hmm. nous de nous adapter quelque part. C'est nous d'adapter à elle et pas à la plier à nos désirs. Oui. Effectivement. Oui, d'ailleurs, par rapport à tes écrits là-bas, surtout souvent ce qui touche à la féerie, donc euh, avec toi comme auteur, mais également Enfin, je pense à d'autres écrits, mais euh, avec du coup à tout ce qui est être féerique un peu plus euh, sombre, et, euh, où au final l'homme est là, mais euh, l'homme ne fait partie que bah, de l'environnement également. Donc nous en souffrons, et, euh, et au final bah, tout se passe comme ils le veulent. <rire> je ne sais pas si je ne m'égare pas un peu. <rire> Bref. <rire> ok. Euh, pour continuer. Euh, D'après tes écrits également, euh, j'ai pu noter à plusieurs reprises euh, que tu euh, ne voyais pas forcément le monde euh, en noir et blanc, que tu avais une tendance à, refu à refuser le manichéisme, les dualités caricaturales, simplistes, euh, les binarismes bien, bien bien incarnés. Au fil de tes différents ouvrages, on peut retrouver euh, souvent des triplés. De, de force comme le blanc, le noir, le rouge euh, le chaos, l'ordre, l'équilibre ou des personnages euh, femelles, mâles ou autres entre deux euh, cela fait aussi un peu écho avec donc, ta situation personnelle euh, et ça a l'air d'être une de tes pensées fondamentales donc dans ta perception du monde et dans tes écrits et du coup euh, c'était pour savoir si tu pouvais nous en parler un peu plus euh, je, je pense que tout va toujours par trois ça, c'est la base du compte, c'est la base du rythme ternaire, c'est la base de la pensée indo-européenne qui construit sa société de façon tripartite. Et le manichéisme, je, il, pour moi, il n'est il est pas à sa place chez nous. c'est c'est pas, pas logique. Je, je, je trouve que c'est incomplet, c'est frustrant, c'est n'est pas juste. C'est c'est jamais tout blanc ou tout noir c'est jamais tout bien ou tout mal c'est exclusif si on n'est pas dans un camp on est dans l'autre et il n'y a pas d'autre choix ça. Et, et je suis pas d'accord je suis pas d'accord pour euh, pour les clivages. je je pense qu'il y a du bien et du mal près partout après c'est sûr qu'il y a par moment moment les proportions font qu'il y a il il y a des il y a des, il y a des des pensées qui, qui des, des, des morales, des, des visions des choses qui sont beaucoup plus mauvaises que d'autres euh, parce qu'elles sont beaucoup plus mauvaises pour l'intérêt général. Après, euh, d'un point de vue philosophique, la personne qui est en adéquation avec cette pensée, elle la trouve bonne pour elle. Donc intrinsèquement, est-ce qu'on peut réellement parler de bien absolu et de mal absolu J'arrive pas à trouver la réponse et j'arrive pas à, à trouver un bien absolu et un mal absolu. Pour... J'aimerais, hein, je pense que comme beaucoup d'humains, surtout passionnés et tout, j'ai une quête d'absolu, mais je me rends compte qu'en que pratique, l'absolu, ça n'existe pas. Oui, on peut prendre l'ordre, mais, mais on, on, ça n'existe pas. Et, et donc, on ne peut pas être intransigeant, on ne peut pas être extrémiste. Si on l'est, on, on nuit à l'intérêt général, parce que forcément, on, on va vouloir rejeter, tout ce qui ne relève pas de l'extrême, tout ce qui ne relève pas de l'absolu. Et on ne se rend souvent pas compte que même soi-même, on n'est pas dans cet absolu. Mmh. On est, on est, aucun de nous n'est parfait, on a tous des failles, et, et, et, et, et aucun de nous ne peut prétendre être, être parfaitement bon, être parfaitement bien. On ne peut pas l'être non-stop de toute façon, on va mmh. forcément se planter un jour, on va forcément dire une bêtise un jour, on va forcément... Euh, euh, être euh, ben, répéter les, les erreurs qu'on nous a enseignées dans, quand on était enfant, parce que euh, ceux qui nous ont formés, ceux qui nous ont éduqués, euh, avaient leur mode de pensée qui lui-même contenait des erreurs. Et le temps que nous, on en prenne conscience, qu'on soit capable de les déconstruire et de reconstruire quelque chose de plus juste, ben, euh, dans l'intervalle, on en a fait des erreurs et on en a dit des bêtises. Et on en a pensé et, et, et bon après moi je sais que j'ai tendance à beaucoup culpabiliser et à pas me pardonner les, les erreurs que j'ai pu commettre mmh. et, à, et à essayer d'œuvrer pour, euh, bah, pour non seulement pour ne plus en commettre mais peut-être aussi pour, euh, pour gagner ma rédemption par rapport euh, aux erreurs que j'ai pu euh, commettre par euh, le passé mmh. voilà et c'est pas du tout dans une optique euh, religieuse euh, mmh. euh, je ne pratique aucune religion, je, je me suis sentie proche du paganisme pendant une époque, euh, tout en ayant eu une éducation dans l'enfance euh, très catholique, mais je n'étais pas très pratiquante. Et, et ce catholicisme auquel j'ai été confrontée était extrêmement intolérant et extrêmement traumatisant, j'en porte encore des séquelles. Ouais. Mais, mais c'est vraiment, vraiment une, plus une question d'éthique, d'éthique personnelle, qui fait que je... Je veux être une bonne personne, je, je, je, je, veux, je veux donner de l'amour autour de moi, je, je veux accepter les, les différences de la même façon que je voudrais que mes différences et particularités soient acceptées. Mmh. Et chaque fois que je vois le monde être cruel, être injuste, être, être clivant, euh, être phobe, ça m'atteint personnellement même si je ne suis pas forcément la cible. D'accord. C'est ce je... aussi... oui, hein. pour ça que, que ces thématiques souvent revenaient dans mon écriture, mm -hmm. parce, que, parce que je pense que c'est important. En écrivant, je réfléchis, je, je structure ma pensée, je structure mon discours, alors qu'à l'oral, j'ai plus de mal. Et, et en même temps, je, je me dis que je, je communique avec des gens et c'est des choses que je ne sais pas forcément bien faire. Mmh. Voilà. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. D'après ce que je comprends de ta pensée, donc ouais, tu, par rapport aux absolus, tu aurais plutôt une position plus relativiste, avec donc, moins d'absolus, euh, fermés, euh, jusqu'au boutiste. Par contre, tu es très exigeante, notamment avec toi-même et, et tout ça. Donc c'est peut-être un peu ambivalent que tu revendiques pour le monde une absence d'absolu et que tu te et que tu te refuses tes faiblesses un petit peu oui par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ta vie personnelle et tes, tes avancées avec les CRA et tout ça j'ai également quelqu'un dans mon entourage qui a un chemin assez assez similaire en ce moment et du coup bah, je t'apporte tout mon soutien pour ça Merci. Je sais que c'est pas facile. Euh, toi j'ai l'impression que tu... que tu montres ton intolérance à comment dire l'intolérance à la faiblesse, surtout vers toi-même. Donc euh, si déjà tu as pu accepter que le monde ait ses défauts et, euh, et ne soit pas parfait, et que rien ne soit parfait, il faudrait peut-être que je, je peut-être voir ça pour toi, je sais pas. Je l'accepte pas, Emilien, j'en souffre. Mmh. J'en souffre. Énormément. Mmh. J'arrive plus à regarder les informations. Ce n'est pas possible. Euh, le, le peu que j'arrive à... qui m'atteint quand même parce que ça apparaît dans mon journal Facebook, par exemple, et que j'ai beaucoup d'amis qui sont militants et que j'admire énormément et que mmh. je respecte et, et, et, et que j'essaye de soutenir de mon mieux. Mais il y, y a des sujets sur lesquels je ne suis pas habilitée à parler, donc je ne peux que relayer la parole mmh. des personnes concernées. Et, et espérer que ça va sensibiliser d'autres personnes. Et... Mais, mais tout ça, ça, ça fait que de plus en plus, quand je regarde le monde qui m'entoure, euh, je me dis que ce n'est pas le monde dont j'avais rêvé quand j'étais jeune, mmh. ce n'est pas le monde que je croyais qu'on allait construire, mmh. ce n'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Donc, ce n'est pas facile. D'accord. Effectivement. C'est pas un monde euh, parfait. Après, par rapport à tes écrits, j'ai quand même euh, l'impression qu'effectivement, s'il y, y a une certaine noirceur et on ressent parfois, euh, assez souvent, à travers les différents personnages, des phases de désespoir. Tu as l'air quand même de t'attacher à, à un certain espoir, une certaine euh, volonté de changement, d'évolution, de tendre vers le bien, si on peut dire, euh, une direction. Je. C'est vrai que, bon, étant donné tes déboires personnels, peut-être actuellement, la lumière au bout du tunnel est dure à voir, mais euh, en tout cas, enfin, par rapport à tes écrits, pour y revenir à ça, j'ai euh, l'impression effectivement que tu gardes quand même cette lueur d'espoir. Oui. J'arrive à le garder plus facilement dans l'écriture que dans la vraie vie, parfois. <rire> mais oui, dans, dans l'écriture, il y a, y a cette possibilité, puisqu'on a le contrôle de d'imaginer une fin heureuse ou, ou, ou, ou pas forcément, euh, pas la halle la hollywoodienne, mais simplement euh, simplement une, une perspective de, de paix, de paix au moins pour, pour le personnage ou les personnages, euh, ou au moins une perspective de, de, de changement de situation pour quelque chose de meilleur qui sera peut-être pas, toujours pas parfait mais qui sera quand même une amélioration. Et euh, ça, dans, ça dans, dans la mesure où c'est moi qui l'écris, euh, je le contrôle, donc euh, je peux le mettre en place. Mm -hmm. Dans le monde qui m'entoure, je aucun contrôle. D'accord. Donc, euh, on ne peut que subir. J'ai une petite intervention là sur le chat, de la part d'Hélène, qui t'envoie un petit message personnel qui te fait remarquer que le bien, comme la lumière, ne peut être vu que par la présence des ombres. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut de dis. tout, puisqu'il faut les contrastes. Mais euh... Oui, Quand, Regarde, Il y a la lumière, il y a les ténèbres, et il y a l'ombre, mm -hmm. qui va être plus ou moins forte. Il y a toutes les nuances de gris entre le, mm -hmm. la, la, la lumière absolue qui va nous aveugler et qui peut nous cacher des choses, ou les ténèbres absolues dans lesquelles on ne voit rien. Mmh. Donc oui, dans les deux toute... cas, les extrêmes ne sont pas... Euh, il n'y en a aucun des deux qui, qui l'emporte sur l'autre mmh. en, en qualité, je vais dire. Dans les deux cas, on, on est amputé de quelque chose. Tout à fait. Et même en termes d'intérêt, s'il n'y avait que deux possibilités, euh, au final, c'est les 50 nuances de gris entre les deux qui sont intéressantes. ouais mais alors peut-être pas sur ce plan-là. Oui, effectivement. <rire> <rire> Pour reparler du coup d'un personnage qui, euh, qui a bien besoin d'espoir, euh, on va parler de ton livre de l'énigme et de Serriedown, qu'on voilà. qu a euh, donc laissé derrière nous euh, au tome 2 et qu'on a on attend la suite, qui ouais. a vécu euh, au cours de ce tome 2 euh, bien des déboires. Ouais. Donc euh, je ne vais pas forcément non plus spoiler son destin à ceux qui pourraient nous écouter sans avoir lu le tome 2, mais pour un peu cerner c'est Cerédon, c'est un personnage qui est multidimensionnel dans un je monde te de... un, oui un instant c'est Oui, j'arrive jamais à le prononcer correctement, je suis désolé Pourquoi pour ça. C'est pas Un auteur anglais ah Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas moi dans, dans ma tête, c'était Cerédon et bon, Seredan. Donc, donc, donc, il vit dans un monde donc dominé par différentes forces, dont les dominantes sont bah, la loi et le chaos. Et dans cet univers, lui, il incarne donc une troisième force, celle de l'équilibre, qu'il sert et qu'il essaye de promouvoir, parce que c'est l'histoire du livre, mais qui, qui a été mise à mal. C'est également un personnage qui est pris entre d'autres extrêmes, d'autres camps, bien marqué euh, c'est un monde dominé donc par les humains par les par les hommes les mâles alors que lui-même est un hybride homme rive donc il est donc une autre espèce que les hommes qui est esclavagisée par ceux ci euh, il a également une identité de genre assez fluctuante en tout cas pas parfaitement euh, marquée. Euh, également une sexualité aux facettes multiples euh, donc c'est un personnage qui est relativement euh, atypique dans euh, les canons euh, littéraires, on va dire. Ouais. Il n'a pas de, de, voilà, de, de rôle littéraire vraiment bien euh, identifié. Donc euh, quelle part de toi donc, dans ce personnage atypique euh, nous livres-tu Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui et la suite de ses aventures Je me suis beaucoup posé de questions par rapport à lui. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je le fréquente. Je me suis demandé si c'était une part de moi-même que, que je personnifiais dans, dans cette histoire, que je transposais, euh, si c'était, euh, je sais pas, quelqu'un qui, qui existerait ailleurs et dont je capterais les, les informations. Je ne sais pas exactement. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que... On a des parcours de vie qui, qui se rejoignent mmh. et euh, c'est parce que je pense que enfin, je sais pas si, si c'est euh, les éléments de mon parcours de vie que je mets dans l'histoire et qui le nourrissent ou si c'est parce que j'ai ce parcours de vie que je suis capable de raconter son parcours de vie mmh. je, je sais pas il y a des choses qui vit que, que j'avais pas vécu et puis finalement je les vis et... c'est compliqué mmh. C'est très compliqué, mais c'est vrai que, oui, c'est le personnage dont je suis proche. C'est pour lui que, que j'ai écrit cette histoire, pour, pour le raconter lui. Ce n'est pas du tout pour raconter Cerdric, qui, euh, euh, qui, qui m'a servi en fait à, à rentrer dans, dans, dans cet univers, mais, mais ce n'est pas du tout lui mon, mon personnage principal. Mm -hmm. Cerdric, au contraire, il incarne davantage ce, celui qui ne comprend pas. Celui oui. qui reste coincé par ses préjugés, qui fait des efforts, qui est plein de bonne volonté, mais qui est limité malgré tout. Mmh. Qui est limité parce que, justement, il est plus manichéen. Et... Et voilà. Oui, bah, c'est ce que je, je voulais rebondir dessus. C'est Cerdric, c'est le personnage bah, plus typique, au final, plus canon dans les aventures de, de fantasy et dans les romans héroïques, épiques. Avec euh, voilà, euh, le mal triomphant, euh, la grande épée à la main, euh, affrontant les ténèbres et combattant pour la lumière, la loi, euh, sa bien-aimée, sa famille. Après, oui, il, a ses, oui, oui. il a ses doutes, il a ses, ses zones oui. d'ombre également. Mais c'est vrai il que, a... comparé à Serredan, il y a un monde entre les deux. Il ben, y a quand même des choses qu'on m'a fait remarquer et que j'assume complètement par rapport à Serdric Le fait qu'il euh, ne soit pas vindicatif. C'est pas quelqu'un qui cherche la vengeance. Il euh, y a eu un lecteur qui m'a reproché que Cerdric ne n'essaye pas de de, de, de, de s'en prendre physiquement au meurtrier de son père. Sauf que le contexte s'y prêtait pas et que euh, il est plus réfléchi que ça. Et qu'à ce moment-là, il avait un objectif qui était rester en vie pour pouvoir. Euh, fuir dès que possible et rejoindre ce frère qu'il a juré de protéger mmh. et donc euh, euh, risquer de, de, de, de mourir pour euh, pour, pour laver l'honneur de, de pour vous venger la mort de, de son père de toute façon ça allait pas le ramener et donc euh, voilà il était il est pas dans cette logique euh, euh, tu as tué mon père prépare-toi à mourir c'est pas une idée, Montoya que, que j'aime beaucoup par ailleurs mais c'est voilà il est comme ça et il, il est comme ça il a il, il, il est, c'est pas quelqu'un de qui réagit au quart de tour, c'est quelqu'un qui, qui réfléchit quand même beaucoup. Il est peut-être trop, même d'ailleurs. Non, mais ça, mais ça reste un personnage intéressant. Il ouais, est ouais. Euh, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il, euh, bah, il, il est pas monocouche, il n'a pas qu'une qu ouais. seule dimension, mais il n'est pas bête. C'est vrai que. Pour reprendre l'image du héros traditionnel, un peu bas de plafond peut-être pour certains sujets, euh, on voit qu'il qu arrive à cogiter et que effectivement, bah, même ce, ce qu'il vit, ce qui, à quoi il est confronté, va à l'encontre de ses valeurs fondamentales qui lui ont été inculquées. Euh, il peut se remettre en question, il peut avancer, voilà, faire des choix intelligents et savoir faire passer ses, ses, ses buts finaux avant euh, ouais, avant sa montée testostérone euh, héroïque. Tout à fait. Et puis, il a aussi quelque chose qui, pour moi, est une qualité, c'est qu'il euh, n'est pas attaché à la possession matérielle. Et euh, il, il est en quête d'amour, euh, il est en quête d'une place affective. Et, et, et finalement, son statut social, sa, sa, sa fortune initiale, pas, c est, c est, c est son château et tout, ce n'est pas ce qui lui tient le plus à cœur au départ. Et ah. quand il en est spolié, euh, ce n'est pas, pas super grave pour lui c'est pas super grave parce que c'est plus important pour lui d'être euh, dans une relation affective qui l'enrichit, plutôt que, que, que, que d'être tout seul dans un château avec des pièces d'or, ça, ça ne l'intéresse pas. Et, et donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui ne va pas hésiter à se retrousser les manches, à, faire des, des, des, à travailler comme quelqu'un du peuple, euh, même s'il si est ascendance noble. Euh, il n'a il il a pas cette espèce d'arrogance de classe. Il est... Il ne se sent pas supérieur aux autres du fait de sa naissance. Après, c'est vrai que par rapport au roman, dans sa naissance et quand, la façon dont il raconte son enfance, on voit que bien que Noble, il a, il a ce rapport très difficile avec sa mère, qui ne l'accepte pas, et ce père absent qu'il ignore et qu'il qu recherche. Lui-même c'est la pendant des années, donc du coup ça, ça a effectivement fait en sorte qu'il était peut-être plus euh, réceptif par la suite aux difficultés de, mmh. de, de, des, des autres personnes mmh. c'est vrai que du coup même s'il est né du coup, avec une cuillère d'argent dans la bouche il a ce côté ben, effectivement, bâtard qui me rappelle un peu ben, peut-être dans l'Assassin Royal avec euh, Fitch Chevalerie, oui, qui, qui, qui a un statut différent, qui lui est vraiment un bâtard mais effectivement voilà. leur rapport que... à la royauté je trouve qu'il y a une, une, certaine, une certaine proximité même si les situations sont différentes mmh. C'est intéressant. Et du coup, oui, par rapport à, aux relations avec son frère, ah. euh, qui sont complexes, vu que bah, c'est le premier chapitre du roman, donc ça ne serait pas un gros spoiler si les gens nous écoutent, a priori ils ont au moins lu ce premier chapitre. Euh, on, on sait qu'il il attend la confrontation en tout cas, on ne sait pas comment elle va se faire et quelle en sera l'issue, mais la confrontation arrive. Et du coup, si Serredan, c'est peut-être le personnage dès qui tu te sens peut-être le plus proche, qui répond le plus à ton reflet, Cerdric, comme on disait, est un personnage assez complexe, donc il doit également répondre à certaines facettes de toi-même. Oui, il répond à mon anxiété. Et donc du coup, entre ces deux facettes de toi-même, comment le va se dérouler à un moment donné, ça clash et... Et on va voir comment, si jamais ils se retrouvent et, et, et comment ça se passe. Ouais. Donc là, on arrive au moment où on va parler un peu de, bah, de ce qui va leur arriver ensuite. Oui. Donc, euh, le fameux tome 3. Le fameux tome 3. Alors <rire> et tome 3. Juste, euh, juste pour te couper une seconde, ouais. pour un peu rebondir avec le reste, parce que... Je me souviens de nos dernières discussions d'il y a quelque temps, euh, quand on parlait de, de, de triple force, euh, tripartie et tout ça, Cerdric euh, et Down, ce sont deux personnages. Euh, deux personnages dans une triade, il en manque un. Donc, euh, <rire> <rire> qu'est-ce qui arrive <rire> C'est... L'être le plus torturé, c'est celui qui, c'est celui dont la, la, qui, qui n'arrête pas de se poser la question est-ce que la noirceur dans laquelle il, il est, euh, il aurait pu y échapper Que, que serait-il s'il avait eu une vie différente Il se pose cette question tout le temps, et, et finalement, finalement, il a aussi une espèce de de, de mélange d'amour et, et, et de haine pour Sérédane. Mmh. Il, ouais. il est un, à la fois un antagoniste et un allié, quelque part, parce qu'il va permettre des choses favorables. Il ne va pas forcément les, les permettre dans l'intérêt de Sérédane, mais il va quand même avoir un, un effet positif. Donc même lui, c'est difficile de, de le qualifier de grand méchant. Mmh. Pour moi, un, qui est, un personnage qui est vraiment méchant dans cette histoire, c'est Fresil. Mmh. Le, le, le, le, le prêtre, de, le servant suprême de Titirane qui lui agit vraiment motivé par de l'intolérance, par de la haine euh, et, et à partir il n'a aucune circonstance atténuante pour moi mmh. même Ninos l'Omniscient euh, pour moi n'est euh, pas aussi pourri que Frosil mmh. Oui Ninos ça a l'air plus euh, esclave de sa position et de, de son devoir et euh, de ce sentiment et ce sentiment est, euh, contraint au mal. Alors euh, il y va volontairement, mais contraint au mal en tout cas, même s'il le sert effectivement. Ouais. Tandis que Frusil est, bah, on va dire, l'incarnation du politique. <rire> c'est, il est censé voilà incarner le bien suprême, la lumière suprême, mais c'est lui qui génère peut-être le plus d'ombre dans cette histoire. Bah Oui, c'est ça. C'est une élite euh, qui se croit supérieure, euh, qui se permet de juger les autres et de décider qu'il a droit de vie et de mort sur autrui. Et ça, c'est juste abominable. Voilà. Et du coup, pour ce qui est de l'avenir, comment alors, le vois-tu euh, Alors, euh, c'est compliqué parce que j'avais pas prévu de raconter la suite de, de la façon dont je vais être amenée à la raconter. D'accord. J'avais construit quelque chose d'un peu plus linéaire. Et euh, Mais au final, euh, au final, ça allait faire une série un peu longue. Euh, et d'un point de vue euh, euh, éditorial et commercial, c'était pas forcément euh, judicieux. Donc, euh, je suis en train de, de revoir tout ça. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, le tome 3, et, il va y en avoir deux. Je vais avoir deux tomes 3 qui doivent se lire en, en, plus ou moins en parallèle. Il euh, y a un tome 3 qui qui en fait se passe pendant ces deux jours où Seradan est dans bois d'ambre mmh. et on va avoir on va savoir tout ce qui lui est arrivé en détail à partir du moment où il a rejoint Danafe. Mmh. Et, euh, et et et finalement dans dans cet espace qui est hors du temps hors de l'espace euh, hors de tout euh, il va il va avoir des, des tas de visions de tous les chemins possibles et aussi d'éléments euh, qui concernent la résolution de l'énigme. Mmh. Et donc, du coup, euh, quand il sort de là, en fait, à la fin du tome 2, il a tout ce bagage que le lecteur ne va avoir qu'en lisant ce, ce tome, donc en le lisant après, mais il a tout ce bagage. Et ça va expliquer pourquoi, dans l'autre tome 3, qui lui est, est vraiment euh, l'action dans la continuité de ce qu'on a eu dans les, les deux premiers tomes, euh, il, il, il va choisir d'agir comme il le fait, parce que lui a toutes ses connaissances. Et Alors que, aux yeux de Cerdric, il y a plein de choses qui vont sembler étranges. Euh, si on n'a pas la connaissance de ces deux jours, euh, enfin temporels, deux jours pour, euh, pour ceux qui ne sont pas dans Bois d'Ombre, mais euh, beaucoup plus pour lui, si on n'a pas la connaissance de ça, euh, on, on ne peut pas comprendre la logique de ses actions. Oui, ça sera, il se, va réagir par rapport à toutes ses connaissances voilà, et ça sera, sera en décalage avec les croyances et les connaissances de ceux qui l'entourent. C'est ça. Et je vais essayer de, de boucler ça donc, euh, avec, deux, avec ces deux volumes. Qui du coup sortirait en même temps ou qui serait vais, en euh, séquence Je ne sais pas. Il faut que j'arrive à, à me dépatouiller de tout ça. Après, c'est vrai que la vie m'ayant euh, pas mal assommée de façon successive, j'étais je, je, pas en état de, de travailler là-dessus. Mm -hmm. euh, je, je suis en train de reconstruire ma vie, d'essayer de pas perdre ma maison, d'essayer de reconstruire mon identité. Euh, oui, c'est. En ce, moment, en ce moment, je ne vis qu'avec ma pension d'invalidité. Euh, les âges AH de la CAF, ça fluctue. Hein. Des fois, ils me les gèlent, des fois, ils me les redonnent. Des fois, ils me disent « Ah, ben finalement, on s'était trompé, on vous a trop donné, on vous, on vous, en, ben, vous, vous nous en devez. » Alors, je ne sais plus à quoi m'attendre avec eux. Il y a un gros souci euh, dont je souhaite parler parce que c'est important. Mm -hmm. euh, la CAF n'a pas prévu qu'on puisse être en même temps invalide et écrivain. Le souci des, des droits d'auteur, c'est que ça se déclare en salaire dans les formulaires de la CAF et aussi au niveau des impôts, même si maintenant il y a une ligne spécifique. Mmh. Et donc, euh, lorsque euh, je vais toucher 60 euros par la SOFIA, par exemple, au titre des droits d'auteur, eh bien eh la CAF me dit bah « Non, vous n'êtes pas invalide, vous êtes salarié. » Et après, on va me demander de fournir des feuilles de paye qui n'existent pas puisque ce ne sont pas des salaires, ce sont des droits d'auteur. Il y a eu un, une décision du Conseil d'État. Euh, disant que les droits d'auteur ne pouvaient pas être, euh, être traités de la même façon que des salaires, puisque ce sont des sommes variables, souvent insuffisantes, et euh, qui sont payées de façon irrégulière. Ouais. Donc, du coup, euh, dans le cadre des APL, il y a eu un, une décision euh, disant que ça ne devait pas être, être traité de la même façon que des salaires, pour calculer les APL. Mais euh, quand je donne ce texte de loi à la CAF, on me dit « oui, mais ça c'est pour les APL, c'est pas pour la H. » Ils ne veulent, euh, veulent pas extrapoler et comprendre que ça concerne simplement la qualification des droits d'auteur. Mmh. Donc, du coup, euh, on a, avec le SELF, qui est le, le syndicat des écrivains de langue française, euh, on a écrit au médiateur de la CAF de mon département, qui n'a jamais répondu. Donc, euh, là, j'ai eu des. des j'ai un petit peu relancé le SELF, qui m'a dit qu'ils allaient re reprendre euh, leur action, parce mmh. que euh, ça peut concerner d'autres auteurs. Je ne suis sans doute pas le seul auteur invalide. Et, euh, oh. et en tout cas, peut-être que dans l'avenir, il y en a d'autres qui, qui le deviendront et ce euh, ça, ça, ça serait bien quand même que que, que cet état de choses, ce, ce statut, être à la fois invalide et toucher des droits d'auteur, ça soit reconnu. Parce qu'en n'étant pas reconnu comme invalide, hein, la, la, la CAF me déclare comme salarié, il y a des tas d'abattements auxquels je n'ai plus droit. Ouais, oui, oui. Donc ça, ça, ça rend ma, ma vie encore plus difficile. Oui, surtout que c'est aberrant, étant donné mais, même oui, oui. ça serait lié à un accident soudain, euh, ça n'empêche pas d'avoir pu travailler pendant, pour, comme auteur 10 ans, 20 ans auparavant et de toucher encore des droits d'auteur. Donc euh, c'est ben aberrant. c'est euh, complètement aberrant et, et, et ça montre une fois de plus que les auteurs ne sont absolument pas compris et reconnus par la société actuelle, en tout cas par l'État français. Mm -hmm. Et euh, ça fait partie des nombreux combats que je suis amenée à mener. Voilà, donc... Effectivement. <rire> donc, du coup, oui, c'est tout ça, c'est beaucoup de prise de tête. Et puis, ben, quand on a on a tout ça, qui, qui la, la, la douleur de la maladie, le, les, les stress du quotidien, les, toutes ces luttes, tous ces combats de reconnaissance, etc., la reconstruction de son identité et tout, euh, ça, ça me laisse effectivement plus, plus assez d'énergie euh, pour être créatif sur, sur ces livres mmh. qui sont extrêmement complexes et que je, sur lesquels je ne veux pas me foirer. Donc, il faut absolument que, que j'ai un maximum de capacité pour pouvoir les écrire comme il faut, mmh. qu'ils soient à la hauteur de ce qui les a précédés et si possible, même encore meilleurs. Oui, je ne peux qu'imaginer euh, l'état d'épuisement tout ça doit te mener et pour écrire, c'est pas forcément le meilleur cadre. Voilà. Mmh. Alors, j'écris beaucoup de poésie en ce moment. Mmh. C'est c'est quelque chose qui me libère, qui me soulage, euh, mais euh, c'est forcément pas destiné à la publication, parce que <rire> la poésie, à notre époque, c'est pas, pas forcément le, le produit littéraire euh, le plus euh, commercial. Peut-être un conte belgique 3. <rire> oui, mais les contes magiques c'était des nouvelles, n'était pas des oui. poèmes. Il y en avait quelques-uns entrecoupés. Oui. <rire> Très bien. Euh, mais écoute... Euh... C'était une discussion très intéressante. Il nous reste encore un quart d'heure de discussion. Euh, moi, je n'ai plus de questions particulières de mon côté. Euh, on est ouvert donc euh, pour le chat. Donc si vous, euh, nos auditeurs, euh, viewers, net viewers, je ne sais pas comment on dit, euh, ont des questions à faire remonter, bah, bah, moi, je, je, on est en attente. Sinon, en attendant, on peut dire... continuer à discuter de ce que tu ouais, veux. Je voulais, je voulais dire aussi que j'avais. J'avais constaté, j'ai été des retours de lecteurs par rapport à un autre ouvrage « En revenir aux faits » chez Voyelles, Oui. Parce que euh, quand je l'ai écrit il y a déjà un certain nombre d'années, j'imaginais absolument pas qu'il allait résonner de façon limite prophétique avec le, le confinement qu'on vient de vivre. Parce que j'ai imaginé une, une humanité confinée qui ne pouvait pas sortir sans masque. Et, et, euh, et, et quelque part, c'était tellement, tellement proche de, de ce qu'on vient de traverser qu'il que y a eu des lecteurs pour, pour me dire que ça avait effectivement résonné très étrangement pour eux à ce moment là mm -hmm. oui effectivement moi je, je, je, je, je l'ai en cours de lecture en revenir au fait je l'avais euh, je l'avais fait vite de de casser à N fiction l'année dernière et c'est vrai que c'était sur ma pile de lecture du coup là je l'ai bien avancé du coup en prévision de cette interview parce que du coup là voilà, ça m'a mis un petit coup de pied euh, au derrière à ce niveau là et c'est vrai que à lire pendant le confinement et tout ça, ça avait un certain écho assez savoureux. <rire> ouais, voilà, donc bon, je sais que c'est pas forcément super original d'imaginer une humanité confinée avec, avec des masques, mais, mais voilà, c'était une histoire que j'avais eu besoin de raconter à l'époque, alors c'était pas pour la même raison, c'était dû à la pollution extrême de l'air, mmh. Euh, mais quelque part un virus c'est aussi une pollution de, de l'air un, vi un virus de, de cette nature donc euh, voilà après ouais. et du coup et on en revenir au fait qui est parfaitement euh, en thème avec, euh, avec tout ça avec euh, ce monde euh, en dégénérescence qui se régénère oui. avec euh, tout le devenir effectivement c'est très pertinent quand, la, quand la, la, la grande déesse se réveille après 5000 ans et qu'elle sort et qu'elle voit autour d'elle des terres totalement dévastées et que, et que le simple fait qu'elle marche dessus, bon, c'est symbolique, hein, bien sûr, mais le simple fait qu'elle marche dessus et, et la, la vie reprend, donc c'est l'incarnation de c'est l'âme de la planète quelque part qui se réveille. Et, et, et dans, en revenir au fait la nature reprend pas ses droits toute seule. Parce que justement, le monde a été trop pollué, trop, trop abîmé par, par l'Homme. Là, on a eu, je trouve que pendant le confinement, on nous a montré beaucoup d'images et il y a eu pas mal de témoignages d'endroits où du fait de l'arrêt de activi des activités humaines, la nature reprenait spontanément ses droits. Mm -hmm. Et j'avoue que ça, ça m'a fait du bien, ça m'avait donné de l'espoir. Et puis après, on voit ce qui se passe au moment du déconfinement. Et, et on n'est plus très optimiste. Ouais. Bah après, c'est vrai autres. que la, la nature est toujours là, même si elle est atténuée. Et au final, euh, on n'est pas de naturel nous-mêmes, on fait partie de la nature, même si on la maltraite. Absolument. Mais bon, après, euh, j'ai bien un ami, euh, on a dû parler d'une discipline... Euh, assez d'actualité la collapsologie je sais pas si tu connais c'est voilà c'est euh, l'étude de l'effondrement euh, possible des sociétés tout ça c'est assez intéressant pas très optimiste <rire> mais euh, bon moi bon, en tout cas si je peux donner mon avis personnel là dessus c'est que bah, la planète nous survivra donc euh, oui. euh, nous pouvons la maltraiter autant que nous voulons au final euh, c'est nous que nous détruisons et, et pas la planète. C'est complètement absurde de, de, de faire ce qu'on fait, puisque c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Mm -hmm. Voilà. Bon, on va essayer de finir sur une note un peu plus joyeuse. Euh, de quoi pourrions-nous parler Toujours pas de questions au niveau du chat, je vérifie. Euh, tac, tac, tac. Euh, non, pas spécialement. Euh, peut-être en parler, euh, peut-être d'autres pro projets, peut-être plus annexes autour euh, du cycle de l'énigme. Ah, euh, je... Oui, peut-être qui, peut euh, être... qui est en projet toujours, mais euh, oui. bon, c'est pas encore très avancé malheureusement à cause de ouais. problèmes personnels. Mais bon, c'est la vie de, comme tout le monde. Ouais. Euh, mais aussi peut-être euh, par rapport à toi comme tu avais sorti les fragments de l'âge ancien et peut-être d'autres nouvelles autour un peu il y, y a une nouvelle qui, qui, qui se rattache à cet univers qui est dans l'anthologie euh, SOS TMR qu'on mm -hmm. qu peut acheter chez les moutons électriques et euh, dont tous les bénéfices vont à l'aide aux migrants qui sont reversés à SOS Méditerranée. D'accord. Donc euh... Donc il y a une nouvelle qui s'appelle Beck et qui euh, met en scène un, un Marne, donc, mm -hmm. justement euh, comme les marnes, on, on en sait encore pour l'instant encore pas grand chose. C'est intéressant. Et Beck c'est un personnage qu'on retrouvera par la suite euh, dans les dans les romans à venir. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est c'est c'est c'était aussi une bonne introduction de de ce personnage. Ouais. Et c'est ouais. un Marne qui était euh, euh, bah, esclave à Atilda. Et lorsque Seredan fait s'effondrer le, le séminaire, enfin son affrontement avec un vrai mort provoque l'effondrement du séminaire, ben, euh, finalement ça va, euh, les, les ondes de cet effondrement vont oh, fissurer, vont fissurer la, la jaule dans laquelle Beck était emprisonné ah, et bien. il va avoir l'opportunité de s'évader. Et euh, d'ailleurs il survole les, les ruines du séminaire sans savoir lui de quoi il s'agit. Et euh, il va retourner vers une forêt sauvage euh, dont, il, dont il pense être originaire, même si lui est né en captivité. Mm -hmm. et, euh, et, et puis, bah, du coup, euh, quand il arrive, mm -hmm. il est pas forcément bien accueilli, puisqu'il a été, entre guillemets, souillé par, par l'homme. Oui, ce n'est plus et, un marne sauvage. Voilà. Donc, les, les, les marnes qui sont dans la forêt sauvage sont des euh, Et ils lui disent des mots qui, qui, qui sont un peu ceux qui ont pu être dits euh, par euh, nos concitoyens lorsque les migrants ont commencé à, à venir vers chez nous pour échapper à, leur, à leurs conditions difficiles. Oui, voilà. reflet de C'est xénophobie, euh... c'est toujours on, difficile. On ne se rend même pas compte, se même pas compte que, que ce sont des frères humains qui viennent à nous euh, et on les rejette pour de très très mauvaises raisons, mm -hmm. je trouve. Enfin voilà. Oui. Après, euh, peut-être que... Enfin, peut-être. Il y a plein de gens qui doivent penser que je suis extrêmement idéaliste et utopiste, mais, euh... mais je crois que si on n'essaye pas d'ouvrir son cœur, si on ne se rappelle pas que, que l'amour de son prochain, c'est quelque chose qui est inépuisable, et euh... c'est pas parce qu'on va aimer plus de gens qu'on va être moins capable d'aimer, au contraire, on va être en de plus plus. C'est si on refuse d'aimer, qu'on qu on... On assèche son cœur et que justement, ça devient de plus en plus difficile d'accueillir les autres à l'intérieur de ce cœur. Mmh. Et donc, euh, donc voilà, euh, je préfère, je, pré je préfère peut-être être naïf et me faire parfois avoir, plutôt que de me méfier de tout le monde et, et, et de plus, c'est c'est c'est peut-être très égoïste de ma part, mais c'est extrêmement gratifiant pour moi lorsque lorsque mes actions ont un effet positif pour d'autres mmh. personnes euh... oui c'est effectivement c'est positif et vaut mieux avoir ce genre d'aspiration plutôt que être totalement tourné vers soi même voilà. et je pense notamment Alors, à tous ceux qui essayent de se revendiquer de, de grands mouvements de tolérance de bienfaisant, c'est qui bah, ne serait pas capable d'accepter quelqu'un qui vient d'ailleurs en discuter. Il y a beaucoup Donc, euh... de gens qui, qui sont sur des ésotérismes ou des ou des postures et, et où on se rend compte que voilà que, que en réalité dans les actes ça suit pas. Et moi je ah. voudrais vivre absolument en, en adéquation entre mon discours, ce que je prône dans mes livres et mes actes. C'est pas toujours facile, mais en tout cas c'est ce vers quoi je tends. Mmh. Bah, c'est un bon objectif <rire> je pense sincèrement et après euh, bon, tu te qualifiais d'utopiste tout à l'heure mais euh, enfin, on, on voit que en tout cas là, bah, malgré tout ça euh, malgré l'ombre qui s'attache à toi malgré les difficultés et tout ça, bah, si tu gardes ce côté là bah, c'est d'autant mieux quoi. Garde, garde cette lumière là ce qui est dur c'est Lorsque j'ai l'impression que, que autour de moi, je, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment et pour lesquels je compte beaucoup et ces gens je les remercie du fond du cœur et, et je les aime aussi. Mais il y, y a des tas de messages, entre guillemets, de l'univers qui me donnent l'impression que, que je devrais pas exister, que mon existence est une erreur et que je suis en trop, que, que le monde se porterait mieux sans moi. Et quand c'est ces voix-là que j'entends plus fort, c'est dur. Voilà. Oui, effectivement. effectivement. Mais bon, heureusement qu'il y a plein d'autres voix qui nous disent « Non, on t'aime, tu prends pour nous, on veut te garder, et puis on veut la suite de tes bouquins. » Ah, tout <rire> Ok. Oui, c'est ça. <rire> en tout cas, tu as apporté de belles œuvres dans ce monde, donc je pense que déjà, rien que pour ça, plus ce que tu as pu faire quand même pour ta famille et tout ça, enfin, mm. J'imagine qu'aux heures les plus sombres, ça va être dur à entendre, mais, euh... mais on attend le tome 3. <rire> oui, oui. oui j'essaie de travailler dès que dès que j'y arrive un peu. Je sais pas quand, je sais pas quand j'aurai terminé. Mais mais j'oublie pas, je n'oublie pas que j'ai ça à faire et et je le j'essaye de le faire de mon mieux. Et si, si, si dans les meilleures conditions possibles. S'il n'est toujours pas là, c'est vraiment pas de la mauvaise volonté de ma part. C'est pas de la fainéantise. C'est important pour moi de le préciser. Euh, je, je, je fais vraiment de mon mieux. Voilà. Bah, je pense que le message donc, est passé. En plus, j'ai plus d'alpha lecteur, hein, parce que c'était mon mari. Donc, <rire> donc là, j'ai des pistes pour remettre des choses en place. Bah, espérons que tu as ton association avec euh, ton ami d'écriture. Euh, sera peut-être fructueuse pour ça aussi. Oui, bien sûr. <rire> voilà. Ah ben, bah, parfait. <rire> et euh, en tout cas, euh, là, c'est euh, le lecteur de tes bouquins euh, qui te parle. Je préfère euh, lire tes œuvres quand tu les écris en bon état et euh, dans un état d'esprit euh, qui te va. Ça sera sûrement un résultat beaucoup plus satisfaisant à lire que... Ouais. que de te forcer pour te forcer et, euh, et euh, j'en ai lu des bouquins où on voit que l'auteur s'est forcé pour l'écrire et c'est bah, un peu moins agréable donc autant autant que ce soit agréable pour tout le monde bah, il est vrai que tout, toutes les toutes tout, tout, tout les reconstructions enfin tous les, les changements au niveau de mon identité euh, font que euh, je m'interroge sur euh, ma perception de l'identité de Sérédane est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Est-ce que je peux continuer à raconter le même Seredan ou est-ce que ça va avoir une influence sur son évolution? Ça, c'est des choses que j'arrive pas encore à tirer bien au clair. Donc, euh, c'est pas évident de. Je suis en train de travailler, ça se voit pas, je suis peut-être pas en train de rédiger, mais en fait, là-dedans, ça, ça tourne tout le temps pour essayer de, de justement euh, construire cet ce tome. Ce, ce, ce, Mmh. Qui, qui vont arriver. Ce, celui sur les actes, il est facile. Lui, il est déjà dans ma tête, mais je suis obligée d'abord de, d'en passer par cet autre tome que je n'avais pas prévu à la mmh. base euh, et qui est très complexe à mettre en place et pour lequel je n'ai pas encore forcément euh, tout oui, bien... Euh, toutes les clés et euh, toute l'organisation. Ouais. Voilà. Très bien. Bon, eh bien, ça va être euh, le mot de la fin parce que nous arrivons à 17h. Euh, donc du coup bah, je te remercie d'avoir participé à cette interview et, oui, euh, et de nous avoir assist... assisté pour une fiction cette année à distance euh, bah, j'espère te voir l'année prochaine euh, pour un festival plus physique <rire> Enfin, on verra si on est toujours en confinement ou pas <rire> <Ouais>. bon <rire> Et, euh, et voilà. Et du coup, je te souhaite un bon rétablissement et, euh, et le plus de succès possible. <rire> ça, ça dépend pas de moi. Mm. Bah, on croise les doigts. <rire> ouais. Merci beaucoup, Emilien. Et puis, bah, bonne continuité, continuation enfin, euh, à, à tous les niveaux pour toi aussi. Et puis, pour tous ceux qui nous regardent, merci d'avoir regardé. Et puis, bah,